...d'Haïti, il est avec nous depuis Port-au-Prince. Merci d'être avec nous, monsieur le ministre. Merci, c'est un plaisir d'être avec vous. Alors Haïti est en crise, il y a des tensions entre le président Jovenel Moïse qui affirme que son mandat à la tête du pays court jusqu'au 7 février 2022 et l'opposition qui affirme en fait que son mandat s'est terminé ce 7 février 2021. Alors l'opposition a nommé un président de transition, il y a eu des tensions, il y a eu des accusations de tentatives de coup d'État. Alors une première question très simple, quelle est la situation à Port-au-Prince au moment où on se parle Bon, ce que je peux vous dire maintenant, c'est que la situation est calme, euh, on, la situation est sous contrôle, je dois dire, mais effectivement, et quelques jours de cela, donc c'était une situation un peu fragile. Euh, et en effet, nous, a, nous avons euh, vraiment euh, un groupe de la société qui pense que le seul moyen euh, de prendre le pouvoir, c'est à travers la violence. Et malheureusement, et comme, comme vous aviez dit tout à l'heure, ce n'est pas le président qui affirme que son mandat euh, doit euh, prendre fin le 7 février 2022, mais c'est plutôt la Constitution. Il n'y a aucune ambiguïté et en ce qui a trait à la fin et du mandat du président de la République. La Constitution est claire en son article 134.1, euh, qui dispose que le mandat euh, présidentiel est de 5 ans. Alors, c'est vrai qu'il y a eu une dispute parce que le président euh, Moïse Jovenel a été élu, une élection euh, qui a été déclarée euh, frauduleuse, pardon, et du coup, l'élection a eu lieu un an après. Mais sans entrer dans les arguties euh, judiciaires, euh, il y a eu aussi un, un décret euh, présidentiel ce mardi qui a mis à la euh, retraite euh, trois juges de la Cour de cassation. Euh, parmi eux figure Joseph, Mécène, Jean-Louis qui a été désigné par l'opposition comme le président de transition, ainsi qu'un autre juge, Yves Hickel dieu Dieujust qui fait partie d'un groupe de 23 personnes qui ont été arrêtées par la police pour euh, tentative de coup d'État. Et là aussi, la Constitution est assez claire. Ces juges-là sont inamovibles. Et d'ailleurs, le département euh, d'État américain, l'ambassade américaine, ont exprimé leur inquiétude suite à ce décret. Je dois vous dire que la Cour de cassation est la première institution à condamner les actes illégaux de euh, ces juges, euh, particulièrement le président de la Cour de cassation. C'est-à-dire qu'il y a un de ces juges qui a été pris en flagrant délit de conspiration euh, contre l'exécutif en coup d'État et il y a des provisions légales, puisque le président est le garant de la bonne marche des institutions. Donc, euh, et là, on parle du troisième pouvoir. Il y a des dispositions, euh, je dirais, qui demandent à ce que les juges ne soient pas si partisans, politiquement partisans. Donc, c'est pourquoi le président de la Cour de, de cassation a effectivement condamné publiquement ces actes illégaux euh, des juges, euh, l'un qui s'autoproclame président, c'est une usurpation, donc c'est donc un crime, donc euh, qui ne doit pas rester sans être puni. Mais euh, l'ambassade américaine euh, à Port-au-Prince a exprimé suite à ce décret sa profonde préoccupation et affirme qu'elle examine la légalité de ce décret. Donc même votre allié, euh, j'allais dire américain, semble avoir de sérieux doutes. Vous êtes affirmatif, eux euh, pensent qu'il y a un sérieux problème donc, euh, ce qui est important, c'est que nous agissons dans la transparence la plus totale. Donc, il n'y a aucune volonté dictatoriale. D'ailleurs, le président Moïse a passé déjà quatre ans au pouvoir. Ce n'est pas euh, à sa dernière année à la tête du pouvoir qu'il va commencer une carrière de dictature. Donc, euh, évidemment, euh, nous agissons selon les principes de la loi – Et la réaction américaine, quand même, quelle est votre réaction à préoccupation Les Nations unies ont aussi dit la même chose, ils disent « attention, la séparation des pouvoirs est en danger à Haïti ».– Justement, nous allons, nous allons adresser ces préoccupations. Comme je vous dis, maintenant il y a une investigation autour de cette, euh, ce coup d'État échoué, pour voir les implications des uns et des autres. Et la justice doit agir en toute transparence. Et nous autres, au niveau de l'exécutif, nous aussi, nous allons euh, faciliter, euh, je dirais, le travail de la justice pour qu'enfin euh, euh, tout le monde comprenne voilà, euh, ce qui s'est passé. Parce que dans ce qui s'est passé, d'après ce qu'on a entendu, on, vous parlez de tentatives de coup d'État, mais on a entendu le... Président parlait de tentative euh, d'assassinat. Est-ce que vous avez des preuves solides qu'il y a eu une véritable tentative d'assassinat contre Moïse Jovenel Évidemment, et je dois vous dire qu'il y a des messages vocaux qui sont euh, des notes vocales, euh, je dirais, euh, qui sont là, euh, publiques d'ailleurs, et, en fait, euh, et, et comme je vous dis, la justice fait son travail. Donc, c'est l'intelligence du palais national, c'est la police nationale et la justice qui euh, euh, ont su déjouer ce coup d'État et cette tentative d'assassinat. Qui est derrière Bon, et derrière euh, cette tentative d'assassinat, euh, malheureusement, il y a un juge de la Cour de cassation qui est euh, actuellement... Euh, euh, euh, je dirais en prison. Donc, le ju il y a le un juge, juge d'Abrésil euh, serait -ce celui qui aurait fomenté une tentative d'assassinat. C'est extrêmement grave comme accusation. C'est extrêmement grave, évidemment c'est extrêmement grave, parce qu'en principe, euh, les juges euh, de la Cour de cassation euh, ne devraient pas euh, s'apprêter à et de telles pratiques, vraiment qui laissent beaucoup à désirer. Est-ce qu'il avait le soutien d'autres secteurs euh, à Haïti Peut-être dans l'armée Peut-être dans certains milieux économiques Donc, euh, il y a une investigation euh, euh, en cours. Donc, il serait mieux d'attendre les résultats de cette investigation de la justice. Mais Alors, la justice, euh, sur cette question, travaille en toute transparence. Alors, euh, vous avez affirmé qu'il n'y a pas de dérive dictatoriale euh, en, en Haïti. Alors, le président à tout un programme hein, pour ce qui est censé être sa dernière année, un référendum, référendum sur la Constitution qui est prévu le 25 avril. Apparemment, d'après beaucoup de juristes, c'est interdit par la Constitution, puis euh, euh, des élections. Alors une question euh, qui, évidemment, euh, traverse l'esprit. Est-ce que euh, le président voudrait changer la Constitution pour pouvoir se représenter Je rappelle qu'il ne peut y avoir normalement, d'après la Constitution existante, qu'un seul mandat présidentiel en Haïti. Parfait. Donc je dois dire que ce n'est pas un projet personnel euh, du président de la République. Dernièrement, il y a deux sondages euh, organisés d'abord par une firme qui a une expertise dans la réalisation des sondages et une autre organisation antigouvernementale Selon les résultats de ces deux sondages, plus de 80% de la population... Eh bien, désire ou bien euh, veulent avoir une autre constitution. Donc c'est extrêmement important, c'est le désir du peuple haïtien. Le peuple est souverain. La constitution, effectivement, interdit, je dirais, des modifications de la sorte. Mais ce n'est pas une des modifications, mais des amendements qu'on fait au niveau de la, à la constitution. Au niveau de la constitution, c'est plutôt, euh, je dirais, une nouvelle constitution. C'est le peuple est souverain. Et c'est le peuple qui va effectivement voter oui ou non si nous avons besoin d'une autre constitution. Maintenant, le président n'est pas candidat à sa propre succession. C'est sûr, c'est sûr un ça. C'est son projet personnel. Il ne va pas bénéficier directement. C'est certain que le président Jovenel Moïse n'est pas et ne sera pas candidat à sa propre succession. Donc, ce n'est pas son projet personnel. D'autant que, je dois vous dire, c'est toute la société de façon explicite et implicite qui demande une nouvelle constitution. D'ailleurs, un ancien président de la République a, eu, euh, a déclaré une fois alors que cette constitution est source d'instabilité. Donc c'est vrai que la constitution de 1987 a fait son temps et il faut avoir une nouvelle constitution. Donc le peuple va décider si oui ou non. Eh bien, on va doter le pays d'une nouvelle constitution. Et je vous dis clairement que le président Jovenel Moïse n'est pas candidat à sa propre succession, donc ce n'est pas son projet personnel. C'est le un... projet du peuple haïtien, selon les deux derniers sondages réalisés par Bride et l'organisation Haïti Nouvelle Très, très rapidement, parce qu'on a presque plus de temps, est-ce que vous craignez, on sait qu'il y a beaucoup de mécontentement populaire en Haïti, est-ce que vous craignez la rue Écoutez, aujourd'hui... Il y a une impasse. On ne peut pas nier qu'il y a un problème sérieux. Mais le président de la République est clair. Pour lui, le dialogue est permanent. À plusieurs reprises, il a demandé aux protagonistes de s'asseoir ensemble pour trouver une solution. Aujourd'hui encore, le président de la République veut et fait tout de tout son mieux. Alors, pour entamer ce dialogue sincère, franc avec les acteurs de l'opposition. C'est une démocratie, nous acceptons l'opposition, mais nous rejetons la violence. Merci beaucoup Claude Joseph d'avoir répondu aux questions de France 24 depuis